Les 48 Lois du Pouvoir par Robert Greene Loi numéro 7 Laissez le travail aux autres mais recueillez-en les lauriers. Utilisez la sagesse, le savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner une énergie et un temps précieux, mais elle vous conférera une aura quasi divine d'efficacité. À la fin, vos collaborateurs seront oubliés et on ne se souviendra que de vous. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. En 1883 un jeune Serbe du nom de Nikola Tesla travaillait pour la filiale européenne de la Continental Edison. C'était un inventeur brillant et Charles Batchelor, un ami intime de Thomas Edison et directeur de l'usine, le persuada d'aller chercher fortune aux États-Unis. Pour Tesla, allait commencer une période de malheur qui allait durer jusqu'à sa mort. En effet, quand Tesla rencontra Edison aux États-Unis, il fut engagé sur le champ. Tesla travaillait 18 heures par jour sur les premières dynamos d'Edison et finit par les redessiner totalement. Selon Edison, c'était une tâche ardue qui ne porterait ses fruits qu'après quelques années. Mais il dit à Tesla, il y a 50 000 dollars pour vous si vous y arrivez. Tesla travaillait jour et nuit sur le projet et au bout d'un an seulement il avait mis au point une version grandement améliorée de la dynamo avec des commandes automatiques. Pensant empocher ses 50 000 dollars avec cette bonne nouvelle, il n'obtint qu'une maigre augmentation de la part d'Edison qui était très satisfait de cette amélioration qui allait lui apporter beaucoup d'argent à lui et à sa compagnie. Il en est ainsi des financiers qui firent bas sur les richesses et les brevets de Tesla en lui proposant de racheter ses brevets pour 216 000 dollars, loin des 12 millions de dollars que les brevets valaient à l'époque. Il se vit ainsi voler l'honneur de la plus grande découverte de sa carrière. Nikola Tesla était de ceux-là qui pensaient que la science est au-dessus des rivalités mesquines qui affectent le reste du monde. Avec le temps, son travail scientifique fut ruiné, son nom n'étant associé à aucune découverte particulière. Tandis qu'il réfléchissait à de nouvelles inventions, d'autres volaient les brevets qu'il avait déjà déposés et s'en attribuaient toute la gloire. Voulant tout faire par lui-même, il s'y épuisa et y consuma toutes ses ressources. Il devint pauvre et mourut dans la misère. Edison était l'opposé de Tesla, un homme d'affaires et un brillant publicitaire capable de repérer les modes et les opportunités du moment, puis d'engager les meilleurs spécialistes pour faire le travail à sa place. Plusieurs raisons devraient nous convaincre de laisser le plus gros boulot aux autres pour ne recueillir que les fruits. Personne n'aime un maniaque du travail, si vous voulez tout faire par vous-même, vous, vous n'irez jamais loin. Trouvez plutôt les collaborateurs qui ont des compétences et des qualités qui vous manquent. Prenez l'exemple de l'artiste Peter Paul Rubens qui dans son grand atelier employait des peintres spécialisés, chacun dans un domaine précis. Il créa un vaste atelier où grand nombre de toiles étaient en même temps en chantier. Pendant les visites, il expédiait sa main-d'oeuvre dans la nature et les clients repartaient pleins de respect pour cet homme prodigieux capable de peindre autant de tableaux en si peu de temps. Il y a plusieurs compétences que vous ne possédez pas. Trouvez des collaborateurs qui ont ces compétences-là et la créativité qui vous manque. Engagez-les et mettez votre nom au-dessus des leurs ou bien trouvez un moyen de récupérer leur travail et de le faire vôtre. À la fin, ceux qui vous ont aidé seront oubliés et vous serez aux yeux de tous un génie. Monter sur les épaules des géants peut être utilisé brillamment à votre avantage. Isaac Newton qui fit cette déclaration voulait par là dire que ses propres découvertes s'étaient appuyées sur les exploits des autres. Une grande part de son génie était son astitieuse capacité à exploiter les idées des savants de l'antiquité, du moyen-âge et de la renaissance. Shakespeare quant à lui emprunta des intrigues, des personnages et même des dialogues à plus tard, entre autres, car il savait que personne ne surpassait la subtile psychologie de Plutarch et ses commentaires pleins d'esprit. Depuis lors, combien d'écrivains ont plagié Shakespeare Sans jouer les parasites de vos contemporains, allez puiser dans le passé, cet immense réservoir de sagesse et de savoir. Nous savons tous de nos jours qu'il est peu d'hommes politiques qui écrivent eux-mêmes leurs discours. Leurs propres mots ne leur ferait pas gagner une seule voix. Leur éloquence et leur esprit quel que soit le sujet, ils les doivent à celui qui les leur prête. Certains font le travail, d'autres en tirent les honneurs. Le bon côté de la chose c'est qu'il s'agit là d'une forme de pouvoir accessible à tous. Apprenez à utiliser le savoir du passé et vous apparaîtrez comme un génie même si vous n'êtes qu'un habile plagiaire. Certes, vous pouvez consommer votre vie dans un long travail pénible, commettre d'innombrables erreurs, perdre du temps et de l'énergie à essayer de vous débrouiller à partir de votre propre expérience, ou bien vous pouvez lever des armées du passé comme l'a dit Bismarck. Les fous disent qu'ils apprennent par l'expérience, je préfère profiter de l'expérience des autres. Sachez néanmoins reconnaître quand il faut laisser aux autres une part des bénéfices. Mieux vaut ne pas se montrer trop avide quand on a un maître au-dessus de soi. La visite historique du président américain Richard Nixon en république populaire de Chine n'aurait jamais eu lieu sans belle diplomatie d'Henri Kissinger. Quand le temps fut venu d'en tirer les honneurs, Kissinger laissa adroitement Nixon prendre la part du lion. C'est ainsi que le jeu se doit d'être joué. Observez le vautour, de toutes les créatures de la jungle il a la meilleure part, il fait sien le travail dur des autres, leur échec à survivre devient sa nourriture. Gardez un œil sur le retour, pendant que vous vous tuez à l'ouvrage, il tourne autour de vous. Ne le combattez pas, rejoignez-le. C'est tout pour cette 7ème loi du pouvoir de Robert Greene. Merci d'avoir regardé la vidéo, laissez votre avis et vos impressions en commentaire. Si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, mais surtout abonnez-vous et partagez pour plus de vidéos.